Et bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. L'autre jour, il m'est arrivé quelque chose, euh, je voulais faire une story Instagram, euh, j'avais besoin de mes deux mains, je, je, je l'avais su mais je savais plus du tout comment faire pour, euh, pour faire une story Instagram euh, tout en ayant les mains libres. Et euh, du coup, j'ai fait des recherches un peu sur Internet et je suis tombé sur plein de trucs, euh, plein de conseils sur Instagram. Et du coup, j'ai décidé de vous en faire une vidéo, euh, je sais pas si ça va vous aider, peut-être que c'est des choses que vous savez et peut-être que ça va en aider certains, c'est le but. Voici cette vidéo sur les 10 astuces sur Instagram.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 Donc première astuce, quand vous lisez une story Instagram, vous pouvez tout simplement mettre votre doigt comme ça pour stopper, pour mettre en pause et reprendre, vous le relâchez. Deuxième astuce, pour créer une seule couleur sur votre story Instagram, tout simplement vous prenez une photo, ensuite vous allez ici, vous sélectionnez la petite pipette, vous choisissez votre couleur, par exemple ici je veux du, je veux du noir, comme ça, et ensuite vous appuyez sur votre écran et vous restez appuyé et tout l'écran devient de cette couleur-là. Troisième astuce, quand vous voulez faire une story et que vous voulez filmer comme ça et que vous voulez zoomer, il suffit de déplacer votre doigt comme ça pour faire des zooms. Quatrième astuce, si vous voulez prendre une photo et mettre des hashtags, parce que vous savez que les stories peuvent aussi être référencées, euh, par exemple, je vais mettre vidéaste, euh, vidéo, allez, et puis, je sais pas, un autre hashtag euh, film, comme ça, si je veux cacher ces hashtags là, tout simplement l'idée c'est de mettre un gif par-dessus. Comme ça votre vidéo sera référencée sur ces hashtags là, mais par contre on les verra pas. Cinquième astuce, si vous suivez des créateurs mais que vous n'avez plus envie de voir leur story, vous pouvez rester appuyé longtemps sur leur, euh, sur leur story et ensuite les mettre en, en sourdine euh, ou aller voir leur profil etc. Mais si vous voulez entre guillemets bloquer leur story, vous cliquez longtemps sur leur story et vous cliquez sur mute. Là, je vais pas le faire parce que j'aime bien Mad. Sixième astuce, si vous souhaitez activer les notifications dès qu'un créateur euh, publie une story, c'est tout simple, vous allez sur son profil, vous cliquez euh, sur « Following », ici, euh, « notification et là, vous pouvez activer IGTV, story ou post. Euh, évidemment, euh, là, on va faire les stories. Évidemment, je vous invite à faire ça sur mon compte Instagram. Septième astuce, quand quelqu'un vous a tagué dans une story, si vous voulez la republier, tout simplement, vous allez sur euh, la partie « Message » et vous pouvez ici, en cliquant sur ce bouton, ajouter cette story à votre, à, votre, à votre story à vous. Ou alors, vous allez sur la story en question et vous avez un bouton « Ajouter ceci à votre story ». Huitième astuce, comment partager un de vos posts dans les stories Alors, tout simplement, vous allez sur une de vos photos, vous cliquez ici sur la petite, la, la petite enveloppe de partage pour partager et vous faites ajouter ceci à votre story et les gens pourront cliquer dessus pour aller directement sur votre publication, votre post Neuvième astuce et c'est pour cette astuce là que j'ai fait toute cette recherche c'est quand vous souhaitez faire une vidéo mais en ayant les mains libres tout simplement au lieu d'appuyer et de rester longtemps comme ça ce que vous allez faire c'est que vous allez ici boomerang, layout super zoom etc et dans mains libres et là vous avez juste à cliquer vous pouvez lâcher vos doigts comme ça ça enregistre et hop, vous arrêtez d'enregistrer. Et la dixième et dernière astuce pour Instagram, c'est pour ajouter des stories à la une. Pour ajouter des stories à la une, tout simplement, vous allez sur votre profil, vous cliquez sur story à la une, vous choisissez euh, ce que vous avez déjà publié comme story et euh, vous pouvez les mettre euh, à la une. Comme ça, tac, vous faites next. Vous donnez un nom euh, à votre story à la une et vous l'ajoutez et ça l'ajoutera ici, dans votre, euh, dans votre carousel de, de story. J'espère que ces astuces vous auront intéressé, il y en a certainement que vous connaissiez déjà, puis peut-être que vous en avez découvert d'autres, en tout cas j'espère, c'était l'intérêt. Merci beaucoup en tout cas d'avoir regardé cette vidéo, je vous invite évidemment à me retrouver euh, sur mon compte Instagram, que je vous affiche juste ici. N'oubliez pas qu'on n'est pas grand chose, qu'on n'a qu'une seule vie, donc autant y aller à fond. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, ciao Et merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines.